Bonjour chers Sagittaires, voici vos prévisions pour le mois de mars 2020. Avant de commencer, j'espère que vous avez déjà consulté la vidéo des prévisions générales. Sinon, je vous invite à le faire car elles sont aussi aussi importantes. Cette vidéo c'est pour les prévisions propres au Sagittaire. Je commence donc par la première partie du mois de mars. Durant cette première partie du mars, vous continuez à réévaluer beaucoup des aspects dans votre profession ou même euh, votre profession en entier. Vous pourriez aussi être en train d'évaluer vos partenariats, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, maintenant que Mercure est en rétrogradation. Avec la production de la euh, pleine lune, et Mercure qui recommence son transit direct le 10 mars, vous allez pouvoir voir les choses plus claires et vous allez pouvoir décider si vous restez où même euh, où vous êtes maintenant ou euh, si un changement de profession serait requis. Donc vous allez pouvoir voir l'image claire de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez rester où vous êtes ou est-ce qu'un changement nécessaire. Donc vous allez pouvoir décider qu'est-ce qui vous convient et qu qu'est-ce qu qui ne vous convient pas. Vous pourriez soit quitter par vous-même ou perdre un emploi où vous étiez depuis quelques années et vous allez vous préparer pour un nouveau début dans une autre profession ou un autre emploi. Ce changement pourrait aussi impliquer votre lieu de résidence. Donc, vous pourriez avoir à changer votre lieu de résidence pour pouvoir débuter le nouvel emploi. La deuxième partie du mois de mars, vous allez vous reprendre au niveau de votre quotidien et votre vie en général. Vous allez reprendre le contrôle de vos émotions et de votre sentiment d'incertitude, et vous allez commencer à vous préparer pour un nouveau début, que vous pourriez sentir s'en venir dans l'horizon. Vous allez avoir quand même le sentiment d'incertitude, mais vous allez pouvoir le contrôler, et vous allez euh, pouvoir aller de l'avant pour changer, pour trouver un autre, une autre possibilité ou les opportunités. Vénus et Uranus dans votre sixième maison vont vous faire sentir le confort dans votre quotidien et dans vos, votre routine et dans les tâches, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. La conjonction de Mars avec Jupiter dans votre deuxième maison, dans le Capricorne, va vous préparer pour une nouvelle opportunité au niveau professionnel. En fait, vous pourriez recevoir même plus qu'une opportunité. Ces opportunités pourraient venir à travers des personnes d'une manière imprévue. Et vous serez vraiment surpris à propos des personnes à travers lesquelles ces opportunités seront venues. Vous pourriez avoir une idée, par exemple, ça se peut aussi que euh, vous ayez une idée hors l'ordinaire, extraordinaire. Soit de, lancer en affaire, de vous lancer en affaires ou bien changer de métier pour travailler dans quelque chose complètement différent de ce que vous faisiez auparavant. Donc, il y a des opportunités qui pourraient être vraiment imprévues pour vous et elles seront à vous de saisir la nouvelle lune qui se produira dans votre cinquième maison serait un nouveau début extraordinaire euh, vous offrant des opportunités financières et professionnelles qui seront, comme j'ai dit, à vous de saisir. Donc, votre nouveau début serait pour vous, chers Sagittaires, au niveau professionnel et pourrait impliquer aussi votre lieu de résidence. Il faut juste rester optimiste et plein d'espoir. Il faut attirer la bonne chance vers nous en, en, en restant optimiste et en essayant de trouver les opportunités et de les saisir. Donc je vous souhaite la meilleure des chances, chers Sagittaires, et je vous invite aussi à consulter les vidéos de cuisine que j'ai téléchargées dans la chaîne cuisine économique. J'aimerais vraiment euh, que vous m'encouragiez, que vous consultiez les euh, vidéos. Et si vous aimez, euh, abonnez-vous, activez les notifications. Et pour cette vidéo, je vous demande aussi d'aimer, commenter et surtout partager, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.